Bonjour les amis, faut-il investir dans le Bitcoin en 2021 Eh bien euh, c'est peut-être un peu tard, on est en avril 2021 lorsque vous voyez comment euh, a évolué le Bitcoin euh, ces derniers mois. Euh, peut-être qu'il est un petit peu tard, en tout cas je pense que c'est risqué et si vous voulez investir, attendez qu'il y ait une correction assez importante avant de vous repositionner à la hausse parce qu'on est vraiment très très haut là on a dépassé les 60 000 dollars pour un bitcoin, euh, ça a l'air de stagner un petit peu ces derniers jours, ça peut euh, plonger un peu et à ce moment-là, là, il faudra regarder si ça redescend lorsque le marché euh, remonte, euh, ça vaut mieux attendre ça que de se positionner très haut et de voir le marché descendre, descendre et votre capital fondre. Donc euh, vous avez vu ce qui s'est passé donc, euh, avec le bitcoin euh, l'an passé donc euh, ça a fort monté, mais ça avait d'abord monté aussi euh, avant ça et ça a redescendu fort donc euh, c'est très volatile le Bitcoin, euh, les crypto-monnaies. Il y a peut-être de l'avenir là-dedans mais ne vous lancez pas en bourse parce qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, lancez-vous en bourse parce que vous voulez vraiment vous former et ce n'est pas forcément le Bitcoin que vous devez euh, trader au départ il vaut mieux commencer avec d'autres actifs comme le DAX, l'euro-dollar ou d'autres actifs. Je vous explique tout ça dans mes formations. Si vous voulez démarrer vraiment en bourse, eh bien je vous conseille d'abord ma formation gratuite qui vous permettra d'abord de, de télécharger une plateforme de trading gratuite. Donc Vous verrez un peu comment ça se passe, comment on peut avoir les graphiques de différentes valeurs et ensuite euh, commencer à trader. Et là, vous pourrez euh, vraiment vous intéresser de manière intelligente à la bourse et ne pas euh, suivre, euh, <rire> suivre les moutons euh, simplement parce que certains ont gagné. On se dit, euh, ah ben moi aussi je veux, je veux gagner, et oui, mais on ne rentre pas sur un marché à n'importe quel moment, sinon euh, on a beaucoup de désillusions. Donc euh, le Bitcoin, peut-être que ça va rester intéressant. Il peut continuer à monter mais moi je ne me positionne pas maintenant, j'ai déjà fait 200% de gains que j'ai encaissés, je ne me positionne pas, j'attends éventuellement une correction mais je traite surtout le DAX et le Dow Jones donc le Bitcoin, j'ai fait mes gains, j'ai pris mes gains, je suis tranquille de ce côté-là. Il ne faut pas non plus vouloir gagner surtout à tout moment, donc il faut investir intelligemment. Et on peut investir en bourse en ce moment, c'est très intéressant, mais le plus intéressant c'est de vous former à la bourse et pas de mettre de l'argent comme ça dans du bitcoin sans, sans rien y connaître. Ce serait dommage que vous perdiez de l'argent et moi ça me ferait plaisir de vous donner des bons conseils d'investissement en bourse. Donc j'espère que mon conseil vous sera utile. Euh, le bitcoin, c'est un peu tard pour le moment. Attendez une correction et alors peut-être se repositionner. Vous pourrez me poser la question si vous voyez à un moment donné qu'il y a une correction et euh, je vous dirai euh, mon sentiment à ce moment-là. Et si moi j'investis, pour le moment, moi j'ai investi dans, dans Apple parce que je pense qu'avec les, les nouveaux microprocesseurs euh, Apple, euh, Apple va monter. J'ai déjà gagné un peu euh, sur mon investissement et euh, on va voir comment ça évolue mais c'est une toute petite partie de mon capital que j'investis là dedans. Moi je traite quotidiennement le DAX et le Dow Jones, je préfère ça et je maîtrise très bien ces, ces deux marchés. Voilà donc j'espère que vous suivrez mon conseil, en tout cas que mes conseils vous seront utiles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous aimez ma vidéo, un pouce vers le haut ça me fera plaisir et partagez ma vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, au revoir